Eh hey, c'est Mister No, alors aujourd'hui on va faire un ombré sur cette chevelure là Une chevelure plutôt naturelle Donc pour voir un peu comment je travaille mes ombrés Ou pour avoir plus d'explications, n'hésite pas à parcourir les autres vidéos Donc voilà le résultat qu'on obtiendra Donc pour ce faire, aujourd'hui on va utiliser la poudre décolorée décolorer Ultimate Blonde de Kuhn Dans laquelle je vais mettre le petit booster, Color Boost De Kuhn, pareil, qui permet justement de déjaunir les résultats c'est le spray magique que tu verras à la fin. Voilà, Ultimate Blonde de Kuhn. Donc déjà en premier lieu ce que je fais toujours moi c'est je m'assure qu'il n'y ait pas de silicone sur le cheveu. Donc on va regarder s'il y a un résidu de silicone. Et là comme tu peux le voir il n'y a vraiment vraiment vraiment rien qui ressort du cheveu. Pourquoi Parce qu'il utilise des produits professionnels. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Donc, on va commencer par derrière, comme ça si l'arrière prend vraiment assez vite, et eh ben, ce sera plus facile de rincer en premier que si on commence par l'avant. Et puis de plus, c'est les mèches de la nuque qui sont les plus résistantes. Donc euh j'explique pourquoi je commence par l'arrière. Donc pour voir un peu comment on travaille une méthode de ombré, n'hésite pas à regarder les vidéos sur le ombré. C'est juste que là, j'utilise la même technique mais avec des séparations beaucoup plus fines pour avoir un résultat beaucoup plus clair, avoir une prise plus puissante entre guillemets mais euh, n'hésite pas à regarder sur le ombré pour savoir un peu ce que je fais là justement avec ma main quand je fonds ou comment je fais pour faire pénétrer le produit à l'intérieur des écailles dans le cheveu donc euh, voilà tu fais tout l'arrière vraiment tout l'arrière en montant progressivement en prenant des séparations pas trop épaisses pour avoir un résultat le plus clair possible et puis tu pas à mettre du produit il hein. faut vraiment en mettre généreusement faut pas faire le radar parce que plus il y aura de produit, plus l'action sera optimum et tu fais bien pénétrer le produit à l'intérieur des écailles en remontant le long du cheveu et après tu n'oublies pas de fondre là où tu veux avoir ton fondu de blond c'est très très important pour avoir un vrai effet ombré et pas avoir le vieil effet Hyundai tout pourri comme on peut voir sur beaucoup beaucoup beaucoup de techniques de blond. Donc tu fonds comme je te disais, n'hésite pas à aller parcourir les vidéos où j'explique un peu plus en détail cette technique là, hein, la technique de pénétration et la technique de fonte. Donc tu fonds bien, tu fonds bien, pour pas avoir de démarcation entre les racines foncées et les longueurs claires. Et tu fais bien bien bien pénétrer le produit, très très important, sur des séparations pas trop épaisses. Toutes les quelques séparations, n'hésite pas, tu cellophane pour que la chaleur reste bien. C'est cette technique que j'ai utilisée là. Bon, bah, une fois que tu as fini l'arrière, que tu as mis ton cellophane partout, bah, tu vas commencer à attaquer un peu les séparations de devant. Donc pareil, tu prends des séparations pas trop épaisses pour pouvoir bien bien bien faire agir le produit. Tu vas le faire pénétrer dans les mèches, mais tu vas surtout bien travailler tes mèches vers l'arrière pour obtenir vraiment un ombré qui soit plus proche des racines vers l'avant que vers l'arrière. Ça, c'est ce qu'on obtient au bout de 50 minutes de temps de pause. Donc, on va pouvoir passer au rinçage. On rince et comme tu vois, le fond de déco n'est pas jaune pâle comme on pourrait s'y attendre. Mais grâce à l'Ultimate Spray, le spray magique de Kuhn on va corriger déjà dans un premier temps comme si on avait fait une patine. Tu peux voir qu'il y a certaines mèches qui sont déjà très blanches. On a déjà corrigé le gros gros souci. Alors on a encore quelques zones un peu jaunées, jaunes, orangées et tout. Mais tout ça, ça va pouvoir bien se travailler en patine comme tu vas pouvoir le voir. Ensuite, eh ben on va faire une patine, la patine c'est magique, et ça va nous permettre d'avoir un beau reflet. Si tu veux une vidéo sur les patines, n'hésite pas à le demander en commentaire. Et voilà un petit peu ce qu'on obtient sur euh, la chevelure. Alors on a un beau blond polaire avec des beaux petits reflets irisés. Donc cette publication qui n'a pas trop trop mal marché sur Instagram. Et euh, justement voilà, donc sur chevelis ce que ça donne, tu vois que le cheveu est quand même beau, il y a eu une déco au 20 volumes. Et là, bah, je me suis amusé un petit peu à les, à les boucler et tout, donc euh, avec une grosse grosse lumière, tu vois un petit peu ce que ça peut donner, ça fait vraiment un côté un peu argenté, le côté grisé, donc c'est quand même assez sympathique et tu vois que les, les, les reflets sont quand même très très bien partis. Donc voilà un petit peu les photos que ça donne. Et ben, bah, clique sur ma tête et abonne-toi à la chaîne, comme ça tu ne crois plus de vidéos. Et euh, n'hésite pas à parcourir d'autres vidéos, donc celle que je te mets là en présentation, c'est vraiment les explications pour le ombré, pour que tu puisses voir toutes les techniques pour pouvoir faire pénétrer le produit et fondre en racines. Voilà, donc à bientôt, ciao, ciao